Il y a même les coins coins en fait. On fait coin, coin, coin, coin. En fait c'était en août 2019, puis on est venu enregistrer chez Mitch euh, ce morceau, puis c'était cool. De toute manière après on enlèvera le son. Hein. Ah bon en... Bah oui on va faire un montage. Euh... Oh, bon, bon, bon. Ça sera peut-être une image en time là. Tu vois le petit cageau là C'est l'entrée. <rire> Mais c'est peut-être là Peut-être là derrière Parce que c'est classe Ouais Ouais Euh non, j'ai que le métronome Attends, là c'est bon, je crois. Là, ça commence par la guitare, alors je sais pas comment faire. <rire> Day One Bonjour Day One était fortement épuisant, mais c'était cool. Bah hier, on a enregistré les quatre morceaux parce que la basse et de la batterie. Bah donc aujourd'hui, on va faire les autres instruments. C'est assez fatigant de faire toute la journée de la batterie et je suis pas habitué. <rire> Raphaël Schneider, mon nom. Bon je nom. suis l'homme de l'ombre de Mind Out. Je suis souvent avec le groupe. Je fais un peu le roadie, je fais un peu l'ingénieur son. J'essaye de les aider où je peux. Je crois a de... Reste comme tu es. Reste comme tu es. Tu fais juste semblant de jouer. Je le titre du morceau btk, je te dis que c'est btk Bow to Calliope pour euh, l'officiel puis après à l'interne il y a un autre nom mais... <rire> Nous le terrons. Alors là j'ose pas dire euh, ce que ça veut dire dans ma tête parce que j'ai encore euh, plein d'histoires avec là Mais je crois que le nouveau titre, hein, d'après ce que j'ai compris, ce serait Bon to Calliope Billy the Kitsch <rire> okay. En tout cas j'ai euh, toujours connu comme ça Et à chaque fois qu'on dit Bill the Kitsch, euh, merde j'aurais dû pas dire de dire le nom pour le censurera euh, à chaque fois qu'on dit il y a Yves qui nous reprend. <rire> Boat to Calliope. Pink. Moi, je sais le vrai titre de ce morceau. C'est le chanteur qui doit savoir ce que ça veut chanteur. dire BTK. BTK, ça veut dire Boat to Calliope. À 100%. <rire> T'es à 100% sûr de toi. Alors là, je vais raconter une petite anecdote, du coup. Les initiales BTK, qui voulaient dire Bill the Kitch, qui était en fait son, son nom de travail. Et pourquoi Bill the Kitch Pourquoi pas <rire> Du coup, j'ai essayé d'écrire un morceau euh, dont les paroles étaient entièrement composées de même type de, de contrepétrie en fait, qui parlait de la guerre des étoiles, mais je le trouvais insultant vis-à-vis -vis de la guerre des étoiles, euh, pour un fan c'est pas terrible, du coup j'ai écrit des paroles qui sont un peu philosophiques, peut-être un petit peu le morceau aussi positif de faire un peu table rase de tout ce qu'on connaît et puis de créer quelque chose de nouveau, BTK, c'était Bill the Kitch, et je me suis dit j'avais envie de trouver un titre qui aille avec les nouvelles paroles, mais qui garde les mêmes initiales, pour faire plaisir à un des membres du groupe qui voulait absolument que le morceau s'appelle B.T.K. Hier c'était le premier jour. On a commencé à jouer je pense aux alentours de 11 h et puis on a, commencé, on a fini de jouer à 18 h Ok. Et à l'heure actuelle on est à Beuvay, on enregistre Beuvay à la prise bridelle. On vient de finir hier la partie rythmique basse batterie. Je crois qu'il y a One Rider qu'on a vraiment bien vraiment bien aligné. Sinon, c'était quand même assez éprouvant euh, physiquement et mentalement. Par exemple, on prend le. le euh, non, pardon, faut pas dire ça. Euh, on prend Go to Calliope. C'est quand même un morceau qui est assez soutenu. Puis le jouer 5-6 fois d'affilée sans réelle pause entre. Euh... Ok. Faut pas emmerder. Yeah Là, j'ai plus de voix. J'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Plan fixe de 2-3 secondes ça Moi j'ai l'habitude d'apprendre les, les morceaux euh, à travers des, des taps et puis du coup euh, j'ai dû l'apprendre en entendant par, euh, par l'oreille quoi. Bon l'apprentissage c'était pas évident J'ai tout mal appris, j'ai dû le réapprendre avec Dario C'était rien à voir avec ce que moi je jouais c'est un rythme qui est rapide, il y a beaucoup de changements de notes. Donc ouais, là, là c'était un moment qui était un peu, un peu délicat, mais intéressant à faire. Au niveau du challenge, très intéressant. C'est un morceau qui est, qui est très rapide, qui est franchement assez challenging au niveau de, de comment il est composé. Et du coup, il fallait pouvoir placer rythmiquement des paroles là-dessus, ce qui n'était pas la chose la plus aisée, j'ai trouvé. Il faut quand même chanter assez haut quand on veut faire vraiment quelque chose de speed, un peu dans ce type-là. Il a fallu trouver les bonnes phrases, les bons, les bons moments où les placer pour que ça fasse vraiment honneur au morceau, comme, comme Dario en fait a composé un peu les, les riffs. Le défi c'est surtout la longueur du morceau, il est vraiment exigeant au niveau physique, donc c'est hyper tuant euh, de, de le jouer, mais c'est vraiment pas facile d'enchaîner jusqu'à la fin et puis de le faire en une prise vraiment jusqu'au bout. L'accordage, l'accordage c'est chaud. <rire> Un défi, euh, oui, il euh, y a une partie un peu plus euh, complexe pour moi, euh, que je joue un peu en harmonie avec Dario. Et bah, voilà, on va voir comment on va se passer euh, maintenant pour enregistrer. il aime bien les bennes de fin tu euh, sais ouh, ouh, ouh. tout le monde aime ça ouais, ah j'ai bon, vraiment l'impression qu'on a créé quelque chose avec ce morceau-là qu'on a créé euh... je dirais pas un univers je pense qu'il est unique vraiment on a, on a réussi à sortir le substrat, la quintessence du hard rock dans ce morceau c'est un peu le résumé du rock épique des années 80 c'est un espèce de heavy metal des années 80 quand même. C'est assez agressif, plus metal. Ça renvoie, c'est rapide. Mais je pense que déjà que c'est pas du classique. Après le reste on peut discuter, mais je pense que c'est pas du classique. Je... je vais en rester là, heavy metal des années 80. Je pense pas que ce soit quelque chose de très pop au niveau des sonorités, mais, mais en même temps c'est un morceau qui te donne envie de boucher, je trouve. La voix elle est elle est plus presque dans du power metal par moment, voix qui est quand même beaucoup plus mélodique que, que les riffs qui sont derrière. Donc ouais, on peut dire du heavy metal mélodique. maintenant dedans quelque chose Wow, c'est juste... C est là, oui, ça, c'est un morceau. Ça, ça va donner quelque chose. Ouais, le riff, j'aime bien. J'aime bien le riff. Le riff. C'est un morceau qui chie. Il faut que ça chie un peu, puis... Il chie bien, ça. Il est entre le côté lourd de Mindat et puis le côté mélodieux. C'est enfin vraiment un morceau, je pense que sur la liste des morceaux qu'on doit choisir pour le P, c'est le premier qui venait, c'était sûr on devait le mettre dessus. Euh, moi j'aime beaucoup les refrains de ce morceau, j'aime beaucoup la voix sur les refrains, vraiment le, la mélodie de voix sur, sur ces refrains est vraiment une belle réussite je trouve. Et puis le solo, c'est épique quoi. Ouais le métronome il est bien. Ce morceau il représente un petit peu la masterpiece, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un petit peu la, ouais, la pièce maîtresse effectivement. Il y, a, où il y a un petit peu tout ce qui fait, le groupe, qui est, qui est rassemblé dans, dans ce morceau-là, et puis qui est exigeant pour tous les musiciens. Et c'est à Moi, je le trouve génial, ce morceau, donc euh, d'un point de vue purement instrumental. Je crois que c'était Mika, qui pour lui, ce morceau, il pourrait même être uniquement instrumental. Il suffit déjà presque en lui-même, et il y a d'ailleurs relativement peu de paroles sur l'ensemble du morceau, parce qu'effectivement, il, il, enfin, il s'écoute comme ça, quoi. Je pense qu'il est assez cool. Il a, il a pris, il a maturé... Et maintenant il est prêt à être enregistré pour une bonne prise qui va attaquer du poulet.